Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de sophrologie Le tabac, c'est tabou qui vous aidera dans votre travail de sevrage tabagique Souvent, on commence à fumer pour faire comme tout le monde pour se valoriser ou se décomplexer On pense que le tabac nous aidera à déstresser, à nous détendre Mais avec le temps s'il est au départ comme un jeu réconfortant ou enivrant, il prend une toute autre dimension. Il s'insinue dans notre vie, sans bruit, pour s'y installer totalement, en modifiant nos habitudes. Il sert parfois d'excuse pour prendre une pause, pour gérer son stress. Pour lutter contre l'envie de dormir quand on vit des journées harassantes Dans tous les cas, on en devient très vite dépendant, mentalement et physiquement Et avec le temps qui passe, il devient de plus en plus difficile de s'en défaire Quand on décide de stopper le tabac, il est important de le faire pour soi-même Avant de le faire pour les autres il est primordial de comprendre les liens entre notre envie de fumer et ce qu'on vit au quotidien, de mettre en lumière ces liens et trouver une alternative saine au tabac. Car à partir du moment où on prend conscience de la source de nos difficultés, il devient alors plus facile de répondre aux réels besoins qui se cachent derrière l'envie de fumer. Avec cette séance de sophrologie, je vous invite à mettre en lumière vos mécanismes internes pour vous aider à sortir définitivement de l'emprise tabagique. Comme à l'habitude, je vais vous proposer, avant de vous installer, d'allumer votre bougie, le tabac c'est tabou de vous imprégner de son parfum boisé aux notes d'orange et de menthe, d'observer sa couleur, puis sa flamme qui danse et qui vous invite à la relaxation. Et pour cette séance, je vous invite à vous installer en position assise, à prendre conscience de votre place dans la pièce où vous vous trouvez, à ressentir votre position, à ressentir la température de la pièce. conscience de vos points d'appui sur le support qui vous accueille, peut-être une chaise ou un fauteuil. Ressentez d'abord votre dos et puis vos muscles fessiers, l'arrière des cuisses, Et vos pieds posés bien à plat sur le sol Vos mains sont simplement déposées sur vos cuisses Sans tension Et vous allez commencer par prendre une profonde inspiration Et à souffler pour relâcher vos tensions. Et puis, focalisez votre attention sur votre tête. Votre tête que vous relâchez en détendant votre cuir chevelu. Puis vous relâchez votre front, vous détendez vos sourcils, vos yeux. Vous sentez vos pommettes, vos joues, les ailes de votre nez qui se relâchent. Détendez vos mâchoires, desserrez vos dents. Et déglutissez librement pour sentir votre gorge se détendre. Prenez conscience de votre tête et de votre visage détendu. Et vous laissez aller la détente dans votre nuque, votre cou. C'est comme une chaleur très douce qui s'y installe pour se diffuser dans vos trapèzes, vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Ressentez vos bras et vos mains entièrement détendus. À présent, laissez aller la détente dans votre dos. Relâchez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, de vos cervicales jusqu'à la pointe de votre coccyx. Sentez votre dos qui s'étale, qui s'étire, comme s'il ne faisait plus qu'un avec le dossier du support qui vous accueille. Sentez votre cambrure s'assouplir et prenez conscience de votre dos entièrement détendu agréablement relâché et puis vous amenez votre attention dans votre thorax observez quelques instants votre respiration ressentez ses mouvements son rythme Ressentez votre poitrine qui se soulève et vos côtes qui s'ouvrent à l'inspire. Votre poitrine qui redescend et vos côtes qui se referment à l'expire. Ressentez votre ventre qui se gonfle quand vous inspirez et qui se dégonfle quand vous expirez. Votre abdomen se détend, s'assouplit, comme une large ceinture qu'on ouvrirait après des heures entières à travailler. Libérez-vous de vos tensions. Et prenez conscience de votre buste, entièrement relâché. Vous laissez aller la détente dans votre bassin. Relâchez vos muscles fessiers, vos hanches, votre périnée, toute votre zone génitale. Et laissez aller la détente vos cuisses à présent, dans vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds, de vos talons jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience de votre bassin. Vos jambes et de vos pieds agréablement relâchés, conscience de tout votre corps qui se relâche, qui devient agréablement lourd et qui descend dans la détente, tout au bord du sommeil. Et dans cet état de relaxation profonde, je vais vous inviter à effectuer un premier exercice. En restant parfaitement détendu, les yeux fermés, vous allez amener vos mains sur votre thorax. Et puis vous allez imaginer que vous vous trouvez dans une forêt de pins Avec de la menthe au sol Vous vous trouvez dans un espace de fraîcheur Aux odeurs très agréables Et sur chacune de vos expirations vous allez laisser monter cette odeur de pain, cette odeur de sève et de menthe, entrez en vous. Inspirez, faites monter ces odeurs très agréables, gardez l'air dans vos poumons quelques secondes et soufflez en prenant conscience de ces odeurs qui se diffusent à l'intérieur de vous. Imaginez que ces odeurs et que la couleur verte viennent nettoyer vos poumons, votre trachée, votre gorge et vos narines. Inspirez profondément Et imaginez cette couleur verte qui remplit toutes vos voies respiratoires Et que les odeurs de pain maritime et de menthe viennent nettoyer tous les déchets du tabac Et vous soufflez par la bouche en affirmant mentalement, je nettoie totalement mes voies respiratoires. C'est très bien. Laissez venir sur votre palais, sur votre langue, ce goût de menthe et de sève de pain. Sentez leur fraîcheur en bouche, et puis vous recommencez une seconde fois, vous inspirez profondément par le nez en faisant monter ces odeurs agréables et la couleur verte, et vous soufflez par la bouche en vous disant mentalement, je nettoie totalement mes voies respiratoires Appréciez ce sentiment, cette sensation de fraîcheur et de purification à l'intérieur de vous recommencer. Remplissez-vous de couleurs vertes, d'odeurs de menthe et de pain maritime. Inspirez profondément. Retenez votre souffle. Imaginez que ce souffle vert et ces odeurs très fraîches nettoient vos poumons, votre gorge, votre nez et soufflez en vous disant mentalement, j'ai nettoyé totalement mes voies respiratoires. Et relaxe. Appréciez comme il est bon et agréable de nettoyer ces déchets, de redonner de l'espace à vos poumons de redonner de la place à l'oxygène. À présent, vous allez porter vos mains au niveau de votre ventre, sans tension dans les bras, vous restez relax. je vais vous demander, par la pensée, de faire le tour de tout ce qui crée des tensions dans votre vie Peut-être un travail avec beaucoup de responsabilités Peut-être des relations difficiles ou encore un manque de confiance en vous Prenez le temps de chercher ces éléments de votre vie sans jugement pour vous-même. Cherchez simplement tout ce qui peut justifier vos envies de fumer et que vous avez envie d'éloigner de vos pensées. Je vous laisse quelques instants pour laisser venir dans votre esprit ces éléments de votre vie. que vous avez fait le tour de votre pensée, je vais vous demander de penser intérieurement en cet instant, je vais me libérer de la pression inutile, de tout ce qui m'envahit. Vous allez imaginer qu'entre vos pieds se trouve un trou creusé profondément dans la terre. Et vous allez fixer votre attention sur ce trou. Et à mon signal, vous inspirerez en gonflant votre ventre, comme si vous faisiez gonfler votre sac de stress, de tracas, de pression. Et puis vous tendrez les bras devant vous et vous soufflerez fort en jetant plusieurs fois de suite dans ce trou tous ces éléments inutiles à votre bien-être, tous ces éléments qui vous encombrent et vous empêchent de raisonner avec vos propres ressources. C'est à vous, inspirez profondément Retenez votre souffle en vous disant « Je vais me libérer de la pression inutile, de tout ce qui m'envahit. » Étendez les bras devant vous et soufflez fort en jetant au sol tout ce qui vous encombre. C'est très bien. Relâchez vos bras. Déposez vos mains sur vos cuisses sans tension Et prenez conscience de votre ventre qui se détend un peu plus encore Comme si vous vous étiez déchargé de tout ce qui vous gonflait Une seconde fois recommencez Inspirez en vous disant mentalement « Je vais me libérer de la pression inutile et de tout ce qui m'envahit » Puis tendez les bras devant vous et soufflez fort en imaginant que vous jetez tous ces déchets, tout ce qui est inutile à votre vie dans ce trou entre vos pieds Et relaxe Retrouvez votre respiration naturelle Ressentez le soulagement qui s'installe Le relâchement du mental Le calme Savourez ces sensations très agréables Installez-les dans votre ventre pour qu'elles prennent place et qu'elles deviennent vos ressources. Et une troisième fois, recommencez. Vous inspirez en vous disant Je me libère de la pression inutile, de tout ce qui m'envahit. Vous tendez les bras. Et vous lâchez, vous soufflez tout ce qui gonflait ce sac de stress. Relâchez. Et relaxe à présent. Sentez le soulagement, la fierté pour vous-même venue se loger dans votre ventre. Prenez une bonne inspiration et en expirant, dites-vous Je me suis libéré de ces fardeaux inutiles. Et retrouvez votre respiration naturelle. Sentez comme vous êtes libre, libéré de la pression, de la tension. Imaginez que sur vos doigts s'est fixée la couleur verte Ainsi que dans vos poumons, votre trachée, dans votre nez Toutes vos voies respiratoires et vos deux mains sont vertes Vous ressentez cette fraîcheur à l'intérieur de vous comme si vous étiez entièrement nettoyé et ressourcé. C'est vivifiant. Enfin, je vais vous demander, toujours dans cet état de détente très agréable, de vous imaginer dans six mois imaginez que vous êtes en famille ou avec des amis ou encore avec des collègues et que vous leur expliquez que vous avez arrêté de fumer expliquez-leur votre démarche envers vous-même, que vous avez réussi à dépasser votre envie de fumer grâce à des exercices très simples, de la respiration, des visualisations positives. Et pendant que vous leur racontez, les étapes parcourues percevez-vous totalement libéré de l'emprise du tabac comme si vous étiez une nouvelle personne toute neuve vous vous voyez totalement libéré de ces odeurs sur vous en vous dans votre bouche dans vos narines C'est comme si vous étiez enveloppé d'une bulle de propreté, de pureté. Observez comme votre respiration est fluide, sans envie de tousser quand vous vous exprimez. Visualisez-vous calme et détendu, épanoui en harmonie avec vous-même et avec les autres imaginez que vos poumons sont lumineux d'une magnifique couleur vert émeraude c'est très agréable n'est-ce pas et vous disposer de toutes les ressources à l'intérieur de vous pour atteindre cet objectif. À présent, imaginez-vous en train de faire une activité physique, Peut-être êtes-vous en train de nager ou de courir, d'effectuer un jogging. Voyez comme il est devenu facile pour vous d'effectuer ces activités physiques. Ressentez votre corps en pleine santé, en pleine vitalité. Vous avez des respirations amples et profondes, vous n'êtes plus essoufflé, votre peau est magnifique, vous rayonnez. Savourez les bienfaits physiques et ressentez la fierté pour vous-même. Souvenez-vous que vous avez toutes les ressources en vous pour combattre votre envie de fumer, pour arrêter définitivement le tabac. Et vous allez ancrer profondément en vous ces ressources. À mon signal, vous inspirerez en gonflant le ventre et les poumons, retiendrez votre souffle et vous vous direz mentalement en soufflant en douceur je peux arrêter j'en ai les capacités c'est à vous inspirez retenez votre souffle et dites-vous mentalement en soufflant à présent je peux Arrêtez, j'en ai les capacités. Ouh. Fixez cette phrase dans votre esprit, dans votre corps. Vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de regagner votre réalité pour cela vous allez bouger lentement vos pieds puis vos mains vous étirez baillez peut-être si vous en ressentez le besoin prenez une grande inspiration et soufflez fortement pour vous dynamiser et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux en portant un regard neuf sur vous, un regard plein de fierté pour vous-même. À bientôt.